Professeur Jacques Cohen, bonjour. Je suis honoré de pouvoir interagir avec vous sur un sujet éminemment central de, de, de notre société aujourd'hui et où, qui fait que la science revient au premier plan des politiques publiques, mais aussi des débats de, qui concernent les citoyens. Nous avons un dossier qui, dont la question centrale est finalement de comprendre quelle est l'origine de ce virus qui, qui, qui occupe tout le monde, le Covid-19, mais au-delà de ça, de comprendre finalement ce qu'est un virus, comment il évolue et quels sont, j'allais dire, les traitements que l'homme et le dispositif scientifique fait autour de ce virus. Donc, à la fois l'émergence des virus, comment il se transforme en pandémie, et euh, ce qu'on apprend aussi euh, sur, euh, sur ces virus via, via le Covid-19. Euh, pour ça, je suis ravi donc, de, de vous accueillir en, en particulier. Donc, Jacques Cohen, vous êtes médecin et scientifique, vous êtes euh, professeur euh, d'immunologie, et euh, dans la petite demi-heure qui euh, vient, j'aimerais, euh, sur un mode interactif, échanger avec vous sur, sur, quelques, sur quelques questions. Euh, la première euh, concerne, j'allais dire, euh, l'émergence de la maladie. Euh, on sait que l'Asie, mais aussi le Moyen-Orient ont connu précédemment euh, des épidémies de syndrome respiratoire. Euh, la première question qu'on se pose, c'est de savoir s'il y avait un lien avec le Covid actuel, si on peut tracer une, une, une, une liaison entre ces, ces, épisodes de, ces épisodes de maladie et euh, la pandémie du Covid actuel. Et euh, sinon, quelle est la différence phylogénique entre le SARS-1 de l'époque et l'actuel SARS-2 euh, Et cette différence peut-elle être la résultante de manipulations génomiques euh, en laboratoire C'est une question qui a été abordée par, par la presse, un certain nombre de chercheurs euh, dont, je, dont je crois abordé, mais en tout cas la presse, euh, peut-elle peut résulter d'un programme de recherche dédié à la création de ce virus Ce virus est-il créé ou ce virus est-il euh, d'origine naturelle, pour, pour simplifier je vais vous répondre en remontant à Napoléon et à Laplace. Quand Laplace a présenté son ouvrage de mécanique céleste à Napoléon, celui-ci lui a demandé « mais Dieu dans tout ça ?» Et Laplace a répondu « je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse pour construire une mécanique qui, si je veux dire, se tenait. » Et là, pour construire une évolution de la famille de virus SARS, on n'a pas non plus d'avoir non pas un dieu mais un diable qui est bricolé ou là. On ne sait pas exactement comment les choses se sont passées, mais là aussi, il n'est pas indispensable d'avoir quelque chose de démoniaque. Alors, le SARS-1, celui de Hong Kong, ce n'est ni le parent, ni l'enfant du virus actuel, ce n'est même pas son frère et sœur, c'est plutôt son cousin. Donc, ce n'est pas un embranchement à partir duquel on soit repassé à quelque chose de nouveau. On a des ancêtres communs entre le virus actuel de SARS-CoV-2 et le, le premier SARS. On a d'autres virus, nombreux virus finalement, euh, également euh, qui, en présentent, qui présentent des analogies. C'est une très vaste famille, les coronavirus. On sait également que le réservoir principal, ce sont les chauves-souris, mais il y en a dans d énormément d'espèces. Et comme on le verra, quand un virus change d'espèce, il change également considérablement. Il a l'originalité à la fois de changer de virulence et à la fois de muter énormément. C'est à ce moment-là qu'un virus de cette famille change beaucoup. Donc, le, si on les rappelle rapidement, les deux principaux sont le SARS-CoV-1, celui de l'épidémie de Hong Kong, qui a donné quelques milliers de cas qui a disparu un beau matin qui avait d'ailleurs donné deux, trois fuites de laboratoire qui ont été correctement jugulées. Et puis, il y en a un autre qu'on euh, oublie, qui est le Mers, qui est celui des chameaux et des dromadaires, et celui d'Arabie. Et lui, il a une particularité qu'on peut rappeler immédiatement, euh, c'est qu'il euh, contamine les hommes avec une forte mortalité. Et de ce fait, il n'est pas extrêmement contagieux, parce que quand vous êtes très malade, vous n'avez pas le loisir d'aller au bistrot et de contaminer les gens en discutant. Euh, il, est, euh, il est très mortel, ce, ce MERS, mais finalement peu contagieux. Il est endémique. Il y a encore eu un décès la semaine dernière. Et il a une autre particularité, il aime le sable et il n'aime pas le reste. Car lors de son épidémie importante, il est venu, plus d'un million de pèlerins comme d'habitude, à, à la Mecque, qui ont très probablement ramené du virus, lequel ne s'est implanté nulle part. Donc il faut bien distinguer pour un virus sa virulence sa létalité et sa capacité d'adaptation, c'est-à-dire son potentiel pandémique. On voit par exemple pour le SARS-CoV-2 actuel que dans le premier mois de son existence ouverte, de son, de son expansion, il a changé. Il y a une mutation qui est apparue qui en moins d'un mois a balayé la souche de départ. et On peut dire que la souche de départ avait des chances d'être plus mortelle et moins contagieuse, un peu comme le SARS-CoV-1, alors que le SARS-CoV-2 a trouvé très rapidement, un équilibre lui permettant une grande, grande, une grande diffusion, parce qu'il faut un compromis pour un virus. Un virus très mortel ne diffuse pas beaucoup. Et donc, il faut pour qu'un virus ait un potentiel euh, épidémique, euh, un équilibre entre différentes propriétés du virus. Alors, vous me demandiez si ça peut avoir été fait en laboratoire. C'est extrêmement peu probable parce que, euh, je vais vous le dire dans l'autre sens également, si vous prenez euh, toutes les données sur la peste euh, et que vous demandez euh, à quelqu'un qui n'y connaît rien euh, d'écrire un ouvrage, vous n'aurez ni le journal de la peste de Defoe ni la peste de Camus. Euh, il faut du talent, il faut du génie pour ça. Et là, la nature a beaucoup de génie. Euh, alors que nous en avons beaucoup moins. Et ce virus comporte tout un tas de solutions originales et, et on ne voit pas comment quelqu'un au laboratoire, dans son coin, aurait inventé un tel virus. Ça, ça paraît totalement exclu. Euh, des programmes dédiés à la création du virus, ça paraît également euh, totalement déraisonnable. On ne voit pas très bien pourquoi, euh, d'une part et d'autre part, euh, on, vous, avez, vous avez vu, tout le monde a vu Frankenstein. Eh bien, euh, les cicatrices du monde des, des bricolages et des assemblages, ils se voient. Et en matière de virus, c'est pareil. Il est à peu près impossible de faire des montages sans cicatrices. En plus, quand on regarde ce virus, une des premières choses qu'on qu a faites, on s'aperçoit que comme sur une voiture, euh, il est fait avec des assemblages. Les ailes ont été récupérées. Euh, la peinture n'est pas la même, il y a des rayures sur certaines parties, pas sur d'autres. Et donc, tout ça, ça prend beaucoup de temps. On peut considérer qu'il a fallu une bonne cinquantaine d'années pour arriver. On sait qu'on peut accélérer certaines choses au labo, mais là aussi, il n'y a pas de besoin euh, théorique de, de, de donner une étape de passage au labo qui soit impérative. Donc, donc, si je comprends bien, ce virus aurait eu une émergence euh, très lente, euh, peut-être d'une cinquantaine d'années, en tout cas euh, plutôt en décennies, euh, dans un milieu, dans un milieu euh, naturel. Euh, ce, ce virus est depuis devenu une pandémie, euh, en revanche. Euh, quelles sont les hypothèses euh, en particulier, fondée scientifiquement, bien sûr. Euh, quant à l'émergence du virus, quels sont euh, des, les caractères qui confèrent à un virus un potentiel euh, pandémique et, et, et qu en sont, euh, quels en sont les vecteurs Alors, une Il autre y a sans arrêt des virus qui euh, changent d'autre. La plupart du temps, ça avorte immédiatement, soit qu'il ne s'implante pas, soit qu'il soit trop mortel. De temps en temps, un virus saute d'une espèce à l'autre et euh, les virus normalement s'adaptent à une espèce. Et ils vivent, si j'ose dire, en bonne intelligence avec cette espèce. Quand ils changent d'espèce, ils ont généralement comme caractéristique d'être plus méchants. Plus méchants et instables. Et donc, soit ils finissent par s'adapter, soit ils ne s'adaptent pas du tout et ils disparaissent. D'autre part, pour le, le SARS-CoV-2, on a quelques exemples. On a l'affaire des bisons. Vous savez qu'il y a des élevages de bisons et donc, on s'est aperçu qu'en très peu de temps, en quelques semaines, le virus que l'homme avait refilé aux visons s'élevait. Il ne faut pas oublier que si nous pouvons attraper des virus des animaux, nous pouvons aussi leur en donner généreusement, parce que nous sommes tous interdépendants. Eh bien, ces visons avaient fait évoluer le virus de façon considérable, en très peu de temps. Je pense aussi d'ailleurs que certaines, certains des variants, comme le variant euh, britannique, qui comportait 17 différences avec la souche d'origine, euh, peuvent, peuvent avoir été créés parce qu'un immunodéprimé a gardé le virus pendant quelques semaines ou quelques mois, mais aussi parce que le virus est passé chez le chat ou la malade, puisque vous savez que la plupart des félins sont sensibles. Donc, l'adaptation des virus avec les changements d'espèces est quelque chose de tout à fait euh, courant. On peut aussi avoir deux familles d'hypothèses. On a cherché, comme pour le SARS-CoV-1, que le virus soit celui d'une espèce donnée et qu'avec une marge d'escalier, soit passé chez l'homme. On n'a pas trouvé. Parce que le, le virus de la chauve-souris, dont on fait grand cas, euh, il est à 96% à peu près d'homogénéité. Et ça, malgré les apparences, c'est très loin. Je vous rappelle que le chimpanzé et nous, c'est 98,5. Donc vous voyez que 96, c'est très, très, très, très loin. Donc, on n'a pas trouvé de virus d'une espèce qui soit passé chez nous. Alors, on a continué à chercher avec un système en marche d'escalier à nouveau, c'est-à-dire pas seulement une marche, mais plusieurs marches. Et on a eu euh, plusieurs éléments euh, qui euh, n'étaient pas attendus. D'abord, on a cherché attentivement parmi les virus des chauves-souris dans tout le sud-est asiatique. On a trouvé une trentaine. Et là, on a, des, on a non plus des cousins, mais on a des, de la famille proche. Parfois même des frères et sœurs. Mais qui ne sont pas du tout identiques. Et là, une des curiosités, c'est qu'ils partagent, ou ils, probablement ils échangent, des tout petits morceaux que l'on retrouve de l'un dans l'autre. Pas toujours le même morceau. Et qu'on retrouve d'ailleurs dans le SARS-CoV-2. Donc, on a un petit peu plus l'impression, moi c'est mon hypothèse, qu'on a affaire à un système d'échange entre plusieurs virus et probablement plusieurs espèces. L'image, pour les non-spécialistes, ça serait celle de la bouillabaisse. Vous savez que c'est une soupe de poisson dans laquelle il y a 4 ou 5 espèces et qui mijote à feu doux. Alors certains sont là depuis longtemps dans la casserole, d'autres sont tombés récemment. Et puis le cuisinier qui touille tout ça, il renifle. et De temps en temps, donc, il attrape du virus qui vient de la marmite. Euh, ce virus fait son possible chez lui, il arrive à s'implanter ou pas. Et puis de temps en temps, c'est lui qui renifle et qui crache un virus dans la soupe que les animaux et les poissons vont donc reprendre et vont s'échanger. Et là aussi, ils vont le faire changer considérablement. Donc, cette théorie un peu horizontale à échanges multiples euh, n'est pas directement accessible parce que le produit des échanges, il, il a disparu parce qu'il se produit à un endroit à un moment donné puis ça passe dans notre espèce, et puis ça marche ou ça ne marche pas. Mais on ne retrouve pas ce, proto, ce virus tel qu'il est chez nous, installé de longue date, dans une espèce donnée. On finira par le trouver, ce virus, notre virus chez d'autres espèces, d'ailleurs c'est fait, mais à l'envers, c'est-à-dire qu'on l'a déjà redonné obligatoirement très largement, dans le monde animal. Alors, il est en effet constant, que l'homme et les animaux sont en interdépendance et s'échangent des virus. C'est tout à fait rappelé, par exemple, dans le destin des maladies infectieuses de Charles-Nicolle en 1932. Et plus nous avons des élevages, plus nous avons, euh, d'une part, plus nous avons des hommes et des animaux qui se partagent des territoires où ils ne se mélangeaient pas, et bien plus souvent cela arrive. Merci, c'est très clair. Si, si je comprends bien, euh, l'une des tendances dans le débat, peut-être un peu, un peu informé mais pas scientifique actuelle, ce qu'on entend beaucoup, à savoir que le fait qu'on n'arrive pas à trouver le vecteur ou l'hôte euh, qui euh, aurait transmis euh, le. Euh, le virus à l'homme et qui, du coup, justifie pour certains de, de s'arbouter sur la thèse de la création de l'accident de laboratoire que, que vous avez traité précédemment, eh bien, cette hypothèse-là reviendrait un petit peu, si moi aussi je, je tente une image, mais sans, sous votre contrôle, re reviendrait un petit peu à chercher sa clé euh, sous le lampadaire, parce qu'on a un lampadaire, mais euh, le, la clé pouvant tout à fait ve ve venir, euh, venir d'ailleurs. Et donc, Venir en particulier de ce que enfin, vous ne l'avez pas nommé comme ça, mais je crois qu'il s'agit du coup euh, euh, par euh, non pas opposition, mais par euh, complexification du, du concept de zoonose. La zoonose est dans l'émergence à partir, euh, partir d'une réserve euh, de virus dans les animaux l'anthropozoonose étant euh, ce système d'échange que, que, que, que vous décrivez. C'est bien de ça dont il s'agit. Si c'est bien ça, qu'est-ce que ça implique Alors, je, je retiens quand même que vous disiez qu'on ne saura peut-être jamais, peut-être que vous pourriez euh, élaborer euh, sur quel protocole, de quel protocole scientifique on aurait besoin. Est-ce que malgré tout, il y a des informations, euh, puisqu'après tout, l'origine géographique de, de ce virus semble être la Chine Est-ce que euh, par des missions d'enquête complémentaires en Chine, on pourrait en savoir plus Ou est-ce que c'est finalement… Un, un processus à la fois de marche en escalier, mais horizontal, répété, trop complexe, et que ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver, mais plutôt par la génomique. Enfin, voilà, question ouverte, euh, si c'est bien de ça dont il s'agit, comment on pourrait malgré tout progresser dans la connaissance au sein de cette anthropo Et puis, question qui nous implique pour, pour l'avenir, et pas simplement la compréhension du passé, c'est qu'est-ce que ça implique aujourd'hui pour la compréhension des, des variants dont le Delta, vous en avez déjà un petit peu vous l'avez un peu évoqué, enfin vous avez commencé à parler de, de variants, mais qu'est-ce que ça implique pour la compréhension des variants, dont le Delta qui nous occupe, mais peut-être aussi des futurs variants. Certains de vos collègues parlent de situations paradoxales où quand on est dans une vaccination déjà bien avancée, mais pas complète et sans immunité collective, ça peut favoriser paradoxalement l'émergence de variants beaucoup plus résistants, peut-être beaucoup plus taux. Voilà, beaucoup de questions, mais, euh, mais, mais euh, quel est votre point de vue sur ces questions Alors, c'est assez vaste. Assez vaste. Euh, prenons euh, la dernière partie, la question des variants. Le virus ne change pas beaucoup quand il ne rencontre pas d'obstacles. Quand il commence à rencontrer des obstacles, il utilise ses capacités de variation pour tenter de s'adapter et d'échapper. Alors, les variants, s'il y en a des dizaines, des centaines même, la plupart ne donnant que, que peu de choses, ce étant que des tentatives. Euh, et euh, effectivement, pour qu'un variant, j'allais dire, fasse carrière, il faut à la fois qu'il trouve un compromis de propagation et de létalité et à la fois qu'il trouve des capacités géographiques, c'est-à-dire qu'il soit capable de survivre en dehors de l'endroit où il a émergé. Par exemple, le, le variant sud-africain a été importé dans le Cantal par des gens de Mayotte. Euh, il n'y avait pourtant pas beaucoup de concurrence virale, mais il ne s'est pas implanté. Le massif central, ce n'est pas son truc. Euh, il y a des variants qui probablement resteront uniquement en climat intertropical, d'autres qui peuvent passer sur toute la planète. Donc ça, c'est un point important. Euh, autre élément euh, concernant les variants, c'est l'échappement à l'immunité. Alors l'immunité naturelle, c'est-à-dire la façon dont les gens qui ont déjà été infectés, et bien sûr ce qui nous préoccupe, l'immunité vaccinale. Et là, il y a deux opinions euh, et un problème qui n'est pas tranché. Est-ce qu'il est possible qu'on finisse par avoir une immunité collective qui éradique le virus ou qu'il fasse une pression pour l'obliger à ne diffuser que sous une forme bénigne, ou est-ce que ce n'est pas possible C'est-à-dire que est-ce que c'est un virus pour lequel l'immunité n'est pas durable, l'humanité naturelle n'est pas durable, et tant qu'on ne sait pas faire des vaccins suffisamment durables ou à répéter régulièrement, il va nous filer entre les doigts comme ça va La deuxième hypothèse est tout à fait réaliste, euh, mais on a avec cela deux hypothèses d'évolution de, d'épidémie. L'une, c'est le variant Bénin, alors dans l'histoire, on a des coronavirus humains qui ont commencé leur carrière à la fin du 19e de façon plus méchante, et qui sont devenus des rhumes de l'enfant. Et puis, il y a l'autre hypothèse, qui est celle du bouquet final, de feu d'artifice, c'est-à-dire des variants méchants, mais comme ils sont méchants, derrière, ils s'éteignent. Et en cours de route, ils ont fait le ménage, ils ont écrasé les autres, et à la fin du feu d'artifice, comme vous savez, euh, il y a la nuit, mais ensuite, on rallume les lumières, euh, pendant qu'on applaudit, et tout le monde est content. Donc ça, euh, on ne peut absolument pas prédire. Notre intervention humaine, c'est de faire des vaccins et de s'efforcer d'obtenir l'immunité la plus large ou la plus répétée s'il faut injecter de façon répétée. Et là, il y a le problème aussi des effets secondaires, dont on peut espérer qu'on va réduire ces effets de génération de vaccins en génération de vaccins. Donc, Merci. Peut... Oui, je voulais ajouter que ah. les... sur l'idée que les, dans les laboratoires ont puisse savoir bricoler, ce sont des expériences qu'on appelle de gain de fonction. Alors, là-dessus, euh, il y a plusieurs façons de faire. D'abord, de voir. D'abord, parce que euh, le gain de fonction, euh, dans l'image populaire, c'est le, le, le savant fou qui fait la bête la plus méchante possible. Je vous êtes déjà dit que cette bête la plus méchante, n'est pas celle qui fera la meilleure carrière. À l'inverse, un gain de fonction, ça peut être une perte. Imaginez que vous preniez un SARS-CoV-1 ou un MERS et que vous atténuiez sa létalité. Vous avez des chances de le rendre contagieux, plus contagieux. Mais il faut surtout voir que la nature fait beaucoup plus d'expériences de gain de fonction que tous les virologues de la création. Dans la nature, il y a sans arrêt d'état d'essai, d'adaptation, de modification qui diffusent ou qui ne diffusent pas. En plus, la notion de gain de fonction, là encore, si on quitte l'image du savoir fou, elle est très vaste. Parce que finalement, quand vous adaptez un virus en culture pour le produire, pour faire le vaccin, vous faites du gain de fonction. C'est comme M. Jourdain. Toute virologie comporte l'adaptation, comporte le fait de manipuler, en sorte de tenir dans les mains le virus. Et cela conduit donc euh, à des modifications et à des risques. Il n'y a pas de virologie sans risque il n'y a pas de lutte anti-infectieuse sans virologie. Donc il faut là aussi voir avec toutes les nuances de gris ou de blanc euh, et non pas euh, dire que les gains de fonction sont interdits parce que c'est vilain, euh, alors que certains sont indispensables, etc. Donc, encore une fois, la nature expérimente beaucoup plus de gains et de pertes que nous ne pouvons l'imaginer en tant que pauvre virologue humain. Merci, c'est très clair. Peut-être une dernière question euh, très ouverte, en rebond à ce que vous venez de dire. Ouverte et peut-être naïve, mais on a l'impression finalement que euh, la virologie est entrée sous le feu des projecteurs euh, en lien à une maladie. Et si on vous suit bien, vous nous dites que finalement, la virologie est tout à fait étrangère, en tout cas la virologie expérimentale est tout à fait étrangère à cette maladie euh. Pas besoin de cette hypothèse, vous le disiez. Euh, quelle peut aimer mais que euh, la virologie, a en, en revanche, une et que l'approche par les gains de fonction a, a, conserve une importance en termes de protocole scientifique pour la recherche et pour soigner ces maladies. Euh, Est-ce que vous pourriez peut-être élaborer un petit peu là-dessus sur ces deux aspects et puis finalement sur quelle serait euh, des évolutions non pas souhaitables mais des évolutions sur lesquelles réfléchir sur la pratique euh, scientifique virologique question ah, très vaste la dernière question, la dernière question est très vaste la dernière question est très vaste on fait sans arrêt des progrès on a fait des progrès considérables en particulier sur la vitesse à laquelle on est capable de mettre la main sur un virus de le séquencer, sur le mettre au point des tests qui permettent d'étudier dans des modèles inoffensifs, justement sa capacité à résister ou pas à tel ou tel euh, euh, anticorps euh, vaccinal ou naturel, etc. Euh, et donc là, bien évidemment, pendant par exemple, euh, on a cultivé du virus sur des cellules, ce qui est la plus classique, et on a regardé ce qui se passait si on mettait dans le milieu du sérum de convalescent. Et donc ça pousse le virus à muter. Donc ça permet d'étudier ces mutations et de voir comment ils s'adaptent in vitro. Sur, sur le Covid, vous voulez dire ou de oui, manière sûr. Sur le Covid, oui. oui. Bien sûr, on a beaucoup d'autres exemples. Et puis, il faut rappeler que, euh, si j'ose dire, il n'y a pas que ce virus. Euh, il y en a des centaines d'autres euh, qui euh, frappent à la porte et euh, qui peuvent donner un jour ou l'autre des épidémies. Alors, les pandémies, c'est rare. Mais les épidémies, c'est courant. Euh, et donc, il faut améliorer nos systèmes de détection euh, et cesser d'ailleurs l'illusion du monde aseptique, du monde sous barquette plastique de supermarché. Nous vivons dans un monde où il y a des humains et le reste de la création, euh, et nous échangeons inéluctablement. Et donc nous devons être capables de réagir pour quelque chose que nous échangeons, euh, nous est nuisible. Mais l'idée de stériliser le monde autour de nous est totalement invraisemblable. Alors Finalement, on se pose la question suivante. Il faut vivre avec les virus, certes, mais on sait bien que dans l'évolution, tout sert à quelque chose. Dans le contexte actuel, on a quand même du mal à admettre que ces virus qui perturbent l'économie mondiale, nos sociétés, nos habitudes, servent vraiment. Donc, professeur Cohen, à quoi servent les virus, selon Darwin et selon vous eh bien, les virus servent déjà, comme les abeilles, à butiner. C'est-à-dire qu'ils emmènent du matériel génétique d'une espèce dans l'autre. Euh, ils vont laisser, ils vont s'intégrer dans le génome, plus ou moins dégradé, etc. Euh, deuxième élément, première fonction, euh, butiner. Deuxième fonction des virus, ils vont faire évoluer les organismes par leurs réactions qu'ils suscitent, par les réactions qu'ils suscitent, et donc ils vont moduler la, la sélection des individus capables de ceci ou cela. Euh, parce qu'un virus, un individu qui résiste à tel ou tel virus, le fait pour des propriétés qui peuvent lui servir une autre fois d'autres choses. Donc euh, l'idée, non seulement d'un monde sans virus, ce serait un monde triste, pas seulement pour les virologues, mais ça serait un monde où on aurait du mal à voir évoluer les espèces et à sélectionner dans les, dans les espèces les caractères qui est souhaitable de maintenir et ceux qu'on peut laisser finir. Merci, professeur Cohen, sur cet excellent mot de la fin et notre avenir commun avec, avec le monde des virus. Voilà. Peut-être, en effet, vaut-il mieux vivre avec des virus que sous barquettes plastiques de supermarchés. Merci beaucoup de vos commentaires et de cet échange.